Aujourd'hui, avoir le bon contenu, la bonne pédagogie, les bonnes ressources numériques sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour le succès d'un dispositif de formation. L'enjeu est double, obtenir l'engagement de l'apprenant dans la durée et surtout assurer un transfert réel et rapide en situation de travail. Nous y sommes confrontés chez Sanofi dans le cadre de nos programmes stratégiques d'harmonisation et d'optimisation des processus et des outils pour nos équipes cliniques. Avec ces Gauss, nous formons et accompagnons plusieurs milliers de personnes, internes et prestataires dans le monde, depuis trois ans sur ces évolutions. Dans l'un des derniers programmes, nous avons travaillé sur trois grands axes. Le premier se base sur une approche design thinking, comme en marketing, nous nous sommes mis à la place du collaborateur et avons réalisé des Personae pour décrire les profils des populations informées et identifier leurs habitudes de travail, leurs motivations, leurs frustrations éventuelles. Puis, nous avons formalisé des Learning Journées, des parcours types centralisant toutes les informations disponibles dont a besoin un collaborateur pour travailler, formation formelle, support, communication. Pour mettre à disposition des ressources pédagogiques utiles au bon moment en situation de travail, il a fallu ensuite créer un écosystème d'apprentissage. Nous l'avons construit en utilisant les outils disponibles, le LMS, l'intranet, le réseau social d'entreprise, de manière à rendre le parcours fluide et simple et les ressources accessibles en un minimum de clics. Le deuxième axe porte sur les ressources pédagogiques elles-mêmes. Pour faire monter rapidement en compétences, les formats pédagogiques ont été pensés pour être courts, efficaces et orientés support à la performance. Chaque brique répond à un objectif pédagogique et nous avons privilégié les solutions à distance, comme les modules, job aids ou vidéo. Enfin, le dernier axe relève de l'accompagnement des équipes learning. Nous avons par exemple conçu un gabarit pour les aider à construire facilement et rapidement les parcours apprenants personnalisés. L'étape suivante, sera de les mobiliser pour promouvoir et partager les apprentissages informels à travers le réseau social d'entreprise. Nous avons ainsi conçu et développé un dispositif axé sur la performance en nous appuyant sur l'expertise pédagogique, graphique et technique de Ségos. Depuis quelques années, c'est un vrai partenariat qui s'est établi entre Sanofi et Ségos. Les consultants ont su s'émerger dans notre environnement scientifique et contribuer fortement à des projets d'ampleur internationale en anglais.